Salut à tous Allez, aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez cliquer sur la petite vignette, on va parler des spécialistes, hein, la dernière sortie de Star Wars Légion. Et puis, ben, comme vous avez peut-être pu le lire sur les communications, ben, ce soir, je vais vous faire gagner une boîte euh, de chacun d'entre eux par l'intermédiaire de cette première diffusion. Ben oui, parce qu'en en fait, on n'est pas tout à fait en live, mais je suis présent dans le chat. Je dois être par là, je crois, euh, normalement. Euh, et donc ce que je vais faire, c'est que euh, je vais vous faire la présentation euh, comme à l'accoutumée. Mais à un moment, je vais vous poser une question pour vous faire gagner la boîte rebelle et puis une question pour vous faire gagner la boîte de l'Empire. Alors bien sûr, euh, vous ne jouez que pour l'une ou pour l'autre. Euh, je ne peux pas vous faire gagner à la même personne les deux boîtes, ce serait pas cool. On va regarder ensemble les cartes, les améliorations et puis bah bien entendu, hein, tous les avantages au niveau des ordres que peuvent vous apporter ces deux nouvelles extensions de Star Wars Légion. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Allez, on commence avec euh, les droïdes. Les droïdes qui sont là pour réparer en fait, hein, plutôt les machines que les hommes. C'est les droïdes méca. Donc il bah, y en a un de chaque côté, hein, puisqu'il y en a un pour, euh, pour les rebelles, donc c'est celui-ci, et puis un pour, euh, pour l'Empire. Euh, un R4 et puis un R5, euh, c'est bien choisi, hein, c'est bien choisi plutôt que des unités R2, c'est plus exotique, et puis, euh, et puis bah, il était temps. Hein, euh, euh, voilà, le, le, le, le droïde pour, pour l'Empire, bah, je pense qu'il était temps euh, dans un jeu de figurines qu'on ait des unités R, euh, quelles qu'elles soient. Alors, ce pas les plus mythiques, mais je pense que c'est fait exprès, justement. Ils n'ont pas choisi les, les, les figurines les, les, les plus attendues. Euh, ils sont vraiment, vraiment sympas. Faites attention au niveau des pattes. Pour les fixer au corps, c'est quand même très, très fin, très subtil et, euh, et très fragile. Et j'ai eu, moi, de mon côté, un, un petit peu de mal. Je dois quand même le reconnaître. On va, euh, on va enchaîner avec, avec les druides médicaux. Alors celui-là il est mythique euh, de droïde médical. enfin en tout cas pour moi, parce que quand j'étais petit en fait je, je l'avais acheté et je pensais avoir acheté un droïde sonde. Et puis en fait j'ai dû euh, me rendre compte que c'était pas le cas. Euh, alors je comprenais pas ce que j'avais acheté en fait, j'avais du mal à comprendre ce que j'avais trouvé chez Hasbro. Et bien, il s'avère que c'était un droïde médical, euh, alors là en l'occurrence de l'Empire, mais euh, bon on est bien d'accord que pour ce qui est des droïdes, il y a quand même peu de choses qui sont totalement orientées d'un côté ou de l'autre, voilà. C'est bien d'avoir choisi ce droïde-là, parce que c'est... Bon, il a office de droïde médical, mais euh, c'est pas une pièce très connue, quoi. Par contre, ben, côté euh, côté rebelle, là, il faut quand même reconnaître qu'on a le un des droïdes les plus connus. En plus, c'est symptomatique, parce que, vous voyez, il a une tête de mort, et c'est le droïde médecin. Donc je trouve ça vraiment... vraiment, Voilà, faut, faut, faut le signaler. On le rencontre pour la première fois ben, dans l'Empire Contre-Attaque, hein, qui, comme... Tout le monde est d'accord, hein, tout le monde le sait, c'est le meilleur des films. J'ai vraiment vraiment hâte de le peindre. Par contre, je vous les ai laissés brut. Hein, je les ai à peine collés. Et euh, vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu de travail de débardage. Mais bon, on est toujours dans une bonne qualité de figurine. Et, euh, et, et voilà, faut quand même reconnaître que Star Wars Legion, ça monte en qualité. Ici, on va retrouver donc l'agent la, la, la, la, euh, spécial communication. Donc c'est une agent. J'aime bien cette idée de mettre des femmes dans les figurines. Voilà, il faut qu'il y ait la parité. Et euh, c'est un des rares jeux que je connaisse qui, qui le fasse comme ça, sans forcément vous proposer des bombasses à moitié à poil euh, en maillot de bain avec, avec des gros seins siliconés. Non, non, là on a vraiment une vraie parité qui avait commencé d'ailleurs avec les, les Fleet Troopers. Et à l'époque, quand je les avais présentés, je l'avais noté. Alors, côté Empire, pour la com, il euh, bah, y a euh, ce perso-là moi c'est mon préféré en fait euh, pour les impériaux en tout cas c'est mon préféré j'adore son casque avec les trous en fait euh, dessus et pour la série impériale c'est vraiment celui que, qui me fait le plus kiffer alors il a une position qui est un petit peu ramassée sur lui même je suis tout à fait d'accord avec vous ça manque euh, peut-être de dynamisme, mais j'adore euh, son visage, je trouve que le visage est vachement bien fait. Et puis j'adore ce casque, qui est un, un casque qu'on retrouve de, sur les, les, les agents de l'étoile noire, notamment les, les canonniers. Et j'aime bien l'idée des trous dessus, donc euh, voilà, j'ai hâte de le personnaliser. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est ben, l'agent. Hein, euh, l'agent, je ne la trouve pas, pas, pas réussie du tout. Euh, c'est sûr que si c'était pour, pour reprendre hein, euh, euh, Eclipse, ben, c'est raté. Parce qu'elle a un visage qui est beaucoup trop poupard, je trouve, beaucoup trop rond. Alors que Eclipse normalement, elle a un visage beaucoup plus fin. Et là, franchement, mais je ne comprends pas. Je comprends pas comment ils ont pu se, se, se rater comme ça sur ce visage qui est beaucoup trop... Euh, voilà, euh, poupard, voilà, beaucoup trop rond. Et puis ce bras, là, bah, mais tant le quoi, ce bras, tend-le. Pour le coup, elle a une position qui est beaucoup trop passive. Mais passive pas dans le bon sens du terme. On va le voir avec la figurine d'après. Celle-ci, voilà, c'est n'est pas ce que j'attendais. Et j'étais déjà déçu dans les visuels, mais quand je l'ai eu en main, bah, ça n'a ça rien changé. Et puis bah, sinon, il bah, y a notre bon vieux Gideon, hein, parce qu'il bah, faut reconnaître, hein, c'est de du célèbre assaut sur l'Empire, hein, que, que je joue dans les parties avec, avec Mathieu. Alors vous remarquerez au niveau des, des, des coudes, il y a des petits trous qui sont sans aucun doute liés au moule, et la façon dont il est fixé. Alors c'est peut-être une bulle que j'ai, elle ne sera peut-être pas présente chez vous, mais moi j'ai un petit trou au niveau, euh, au niveau du coude, c'est dommage. Donc ça va nécessiter quand même un rattrapage. C'est une figurine qui nécessite un petit peu de rattrapage. C'est une série euh, où il y a pas mal de... Voilà, un petit peu de débardage à faire. Mais ce que j'aime bien, par exemple, dans, dans, dans ce que j'appelle Généon, mais c'est un officier rebelle, hein, euh, c'est euh, cette souplesse. Et euh, voilà, là, il a de la prestance. Il n'y a peut-être pas de dynamisme dans celle-ci, hein, contrairement à un Boba Fett. Mais je trouve que par exemple, il est, il, est, il est beaucoup plus dans la prestance que pouvait l'être euh, Shukitaba. Euh, moi, Shukitaba, ils ont voulu faire une pose dynamique et puis j'aurais préféré une pose de prestance. Et voilà, vous voyez là, la, la main sur le, le, le pistolet qui est encore dans le l'austère. Euh, cette espèce de calme apparent, je trouve qu'il est, est vachement plus posé et euh, c'est beaucoup plus appréciable comme ça. Allez, on va commencer avec euh, donc les cartes hein, euh, des, euh, des deux personnages, entre guillemets, principaux euh, qui, sont, euh, qui sont dans la boîte, même si euh, même si j'aime pas, euh, pas ça, parce que tous les personnages, en fait, sont indépendants. Alors, on va peut-être même commencer par ça. C'est-à-dire que dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a Alors, on croit qu'il y a une section en fait entière, hein, qu'il y a une équipe, comme, comme d'habitude, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va marcher. En fait, chaque spécialiste qui est à l'intérieur euh, va pouvoir être rattaché seul euh, à une de vos escouades euh, de troupiers et ça c'est une vraie vraie nouveauté euh, dans le jeu euh, vous avez tous en fait sur vos cartes de, de troupes que ce soit les stormtroopers ou, ou les rebelles ou, ou voire même euh, d'autres ce petit logo là euh, qui vous permet en fait de rajouter normalement euh, un personnage un stormtrooper un rebelle à votre à votre section et bien là en fait vous allez vous servir de ce logo pour pouvoir rajouter un spécialiste à votre équipe alors on verra un petit peu plus loin dans la présentation des cartes comment on fait, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'aime pas en fait euh, ces cartes-là. C'est pas vraiment des cartes qui vont euh, regrouper euh, l'intégralité d'une troupe. D'ailleurs, sur ces cartes, il n'y a, a, a qu'un seul élément. Alors ces cartes, elles permettent par contre de jouer les officiers tout seuls, comme si c'était des personnages uniques. Hein, et donc, euh, et donc bah, là, euh, là, là, là, ça a un intérêt puisque en les jouant comme un personnage unique, bah, ils vont bénéficier d'un pion d'ordre et puis ils vont surtout euh, vous, euh, vous rapporter vous rapporter les, les, les cartes, les cartes d'ordre qui vont, qui vont avec. Allez, on regarde le premier officier rebelle. Alors c'est marrant parce qu'ils l'ont appelé officier rebelle. Euh, alors qu'ils auraient pu euh, l'appeler euh, Gideon Argus, quoi, parce que c'est le personnage euh, de Assaut sur l'Empire euh, qui, qui est dessus, enfin, notamment connu pour le jeu Assaut sur l'Empire, parce que c'est le personnage que je joue, moi, dans les vidéos que l'on fait avec Mathieu. Bref, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé officier euh, rebelle, ou tout du moins, ils auraient dû changer, à mon, à mon avis, euh, l'image qui est dessus. Bref, donc, il coûte euh, 50 points, donc 50 points, c'est quand même assez cher, mais bon, c'est pour avoir ce personnage-là au complet, c'est-à-dire celui-ci... Plus ses cartes d'amélioration. Hein. Euh, il va vous apporter donc euh, mettre à couvert 1. Donc choisissez une unité de soldats alliés à portée 1 et l'unité choisie gagne un pion d'esquive. Donc là on est totalement cohérent hein, puisqu'on est rebelle et donc on joue plutôt côté défensif que, que plutôt côté, côté offensif. Il va vous apporter une inspiration 1 après votre étape se rallier, retirer jusqu'à un pion de suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. Donc là c'est pareil, c'est un bon soutien. On verra également que c'est ce qu'il fait quand il n'est pas euh, choisi avec cette carte, mais qu'il est choisi en, en, en carte d'apport de, de, dans une section, et puis, ben en lui-même, il a tireur d'élite 1, En hein, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur, ça c'est toujours très intéressant, surtout contre les motos euh, qui ont un couvert automatique, euh, ce que je trouve assez chiant, et puis on a souvent tendance à l'oublier, donc pouvoir comme ça de facto l'annuler, c'est déjà c'est déjà une très bonne chose. Ce que je n'ai pas dit, c'est que bien entendu c'est un rebelle, donc il se défend avec des dés blancs, euh, ça on a l'habitude, il a 4 points de vie et puis 2 points de, de, de courage hein, euh, avant, de, avant de partir en, en, en débandade. Par contre ce qui est très intéressant, c'est qu'il va, euh, va, adr... enfin, va transformer son adrénaline à la fois en défense et en attaque. Donc quand euh, on transforme son adrénaline en défense, ça transforme quand même un petit peu euh, le dé blanc. Et ça vous donne quand même un petit peu plus euh, l'opportunité de vous défendre. Et puis bah, en attaque, il ne transforme pas en critique, mais il transforme en touche. Donc c'est toujours ça de prix. Au niveau euh, des armes, attention, Au euh, corps à corps, il n'est pas armé. Il va quand même se défendre avec un dé noir. Par contre, euh, à distance, bah, il a un pistolet blaster euh, à euh, 180 d'officier et euh, qui va toucher à distance euh, 1-2. Euh, avec un des blancs et un des noirs. Bon, c'est un classique. Allez, on va se regarder euh, l'officier euh, impérial, hein, donc euh, la, partie, euh, la partie en face. Alors, je, je la traite quand même différemment. Vous allez voir hein, que dans les cartes qui viennent après, pour les autres personnages, c'est complètement miroir. Hein. Alors, ça, on peut le regretter. Moi, j'aime pas trop. Hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'ils fassent du miroir comme ça. Après, je comprends l'idée. C'est pour pas euh, frustrer euh, les joueurs de jouer d'un côté ou d'un autre et pas déséquilibrer, mais je pense qu'il y a d'autres façons d'équilibrer les choses plutôt que de faire du miroir total. Donc là, on n'est pas en miroir total, hein, puisqu'on on coûte le même prix, on a les mêmes points de vie, euh, on a, euh, on a euh, les mêmes points euh, euh, de courage. Euh, ce qui est intéressant, c'est de remarquer hein, que c'est euh, Juno Eclipse hein, qui est... Euh, qui est sur la carte. Euh, mais bon, là aussi, c'est pas dit. Hein, c'est comme, comme notre ami Gédéon. Euh, donc, elle, par contre, ce qui va se passer, c'est que son apport est un petit peu plus offensif, hein, puisqu'elle euh, a Observateur 1, et donc elle choisit une unité alliée à portée de 1, et euh, l'unité choisie va gagner un pion de visée. Donc, vous serez beaucoup plus efficace hein, pour, euh, pour vos dégâts, euh, pour toucher, et en l'occurrence, bah, ça, c'est beaucoup plus sympa. Sinon, bah, elle apporte également Inspiration 1, hein, puis également, elle a également Tireur d'élite, elle va avoir un dé noir euh, au corps à corps, elle va avoir un dé noir, un dé blanc également au pistolet, et puis elle va transformer euh, son attaque, euh, son adrénaline et, euh, en attaque et en défense. Par contre, elle a un dé blanc euh, de défense, c'est quand même assez rare pour euh, le, le, le noter euh, côté, côté impérial. C'est normal, hein, on a affaire, c'est cohérent, on a affaire à un, à un officier impérial qui n'a pas d'armure et... Bon ben on le sait, ils partent du principe que c'est l'armure qui fait qu'ils ont le droit à un des rouge, même si on n'a jamais vu, en tout cas dans les films, puisqu'on m'a fait la remarque, mais on a rarement vu dans les films des Stormtroopers qui, qui arrivent à surmonter le fait de se faire tirer dessus parce qu'ils ont une armure. En même temps, elle est en plastique, mais on dit rien. Euh, bref, quoi qu'il en soit, là on est cohérent, on a un officier, et cet officier ben il, a un, il a un des blanc au niveau de la défense. Bon allez, on, donc on va regarder euh, ces versions light, euh, finalement, hein, de ces spécialistes, hein, donc avec ces petites cartes, euh, et puis on va, on va découvrir ensemble quelles sont leurs particularités, puis comment on peut, on peut les jouer, quelle est la finesse en fait euh, de tout ça. Donc là, voilà. déjà, euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, nos officiers, bah, ils coûtent beaucoup moins cher. Hein, ils coûtent plus que 19 et 20 pour, pour l'Empire. Pourquoi ils coûtent plus cher pour l'Empire Ils sont un petit peu plus offensifs. Euh, mais euh, c'est surtout parce que euh, ces personnages, ils sont associés en fait à une troupe, et euh, c'est un personnage supplémentaire que vous allez avoir dans la troupe, et donc au niveau du combat, bon, la façon dont je comprends les choses, c'est que c'est comme si vous rajoutiez un Stormtrooper à votre escouade de Stormtrooper, ou euh, un rebelle à votre escouade de rebelles, c'est-à-dire qu'en attaque, ben, il va participer à l'attaque au même titre, et donc ben, c'est normal que l'impérial coûte un tout petit peu euh, plus cher. Qu'est-ce qu'ils apportent Donc, on dit ajouter une figurine officier euh, impérial ou, ou, ou rebelle. Euh, votre courage augmente euh, de 1. Donc, ça, c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que votre section, ben, elle est un petit peu ragaillardie par, par l'idée d'avoir un officier avec elle. Et puis, vous pouvez euh, avoir inspiration 1. Hein, C'était déjà quelque chose que vous aviez dans la carte. C'est qu'après votre étape se rallier, retirer jusqu'à un pion de suppression d'une autre unité alliée apporter 1-2. Donc quand même, hein, vous, vous, vous lancez un peu le, le move. Et puis ce qui est intéressant, c'est la notion de chef, c'est que en fait, quand elle est rajoutée à une unité, ben, cette figurine-là devient le chef. Et vous savez que c'est très important pour déterminer en fait, les zones de tir, mais également pour déterminer les dégâts, puisque c'est lui qui euh, disparaîtra. En dernier de votre escouade donc c'est quand même c'est quand même à noter donc voilà pour pour les officiers hein, donc ça nous apporte quand même inspiration ça nous augmente notre courage de 1 c'est pas ce qu'il a de plus euh, voilà de plus de plus affolant et, et, et qui fasse le plus rêver dans ces spécialistes mais l'idée comme ça je trouve hein, ce sera le cas pour tous les autres hein, de rajouter en fait de se servir de cette capacité pour rajouter un personnage à votre section, mais de ne pas forcément rajouter un Stormtrooper, mais plutôt un personnage exotique. Ben ça, voilà, c'est ça toute la force en fait euh, de ces deux boîtes, et je trouve ça vraiment génial. Donc, ce que vous allez pouvoir également euh, rajouter, c'est euh, un technicien euh, de, euh, de communication. Hein, donc là, c'est pareil, vous en avez un côté rebelle et puis un côté empire. Euh, je, je trouve ça dommage, hein, mais euh, une fois de plus, bah, l'empire payera un petit peu plus cher. Euh, son technicien euh, que, le, que le rebelle. Euh, et puis cette fois-ci, ben, euh, ajoutez une figurine technicien, ça en est d'accord. Vous gagnez un icône d'amélioration euh, de type technique. Et puis vous devez vous équiper euh, d'une de ces cartes d'amélioration. C'est-à-dire que là, vous gagnez l'icône et en plus vous êtes obligé de payer la carte euh, qui va avec au niveau, au niveau de l'amélioration. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, mais celle qui vous est fournie, c'est un relais de com', et euh, quand vous devriez recevoir un ordre, bah vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2 et euh, donner un ordre à l'unité choisie à la place. Ça c'est intéressant parce que euh, ça vous permet d'avoir énormément de enfin, un petit peu plus de flexibilité. C'est-à-dire que euh, vous tirez le pion au hasard ou alors de façon totalement maîtrisée. C'est-à-dire que vous avez choisi de vous donner l'ordre euh, à cette section-là. Et puis, vous vous rendez compte que finalement, euh, vous avez tout intérêt à jouer une autre section parce que la situation fait que c'est plus avantageux d'aller jouer cette partie-là. Donc ça, c'est très malin. Vous vous attribuez votre ordre. Et puis, grâce à ce système de communication, bah, vous pouvez le dispatcher autour de vous. Hein. Bon, après, 1-2, c'est quand même assez grand. Alors, je trouve que les portées dans Star Wars et Légion sont quand même assez grandes, et c'est vrai qu'on s'éloigne quand même pas tant que ça hein, de, ses, de, de ses coéquipiers. Donc, 1-2, ça vous laisse quand même la possibilité de choisir un pote à côté pour pouvoir lui donner une troupe qui est mieux positionnée, plus proche d'un objectif, ou plus proche d'en finir avec une section en face. Et euh, voilà, c'est toute la subtilité en fait, de, cette, de cette carte. On va voir euh, les, euh, les médicaux, hein. le médico bah, c'est tout top, hein. vous, vous allez rajouter à votre escouade une, une, une, un petit droïde médical, ça va vous permettre de vous soigner. Donc là encore, on se trouve avec de l'Empire qui coûte 19 et euh, du, euh, du, euh, du Rebelle qui coûte, euh, qui coûte 18. Là par contre, je trouve que ça ne se justifie pas. Alors pourquoi Parce que ça va vous apporter absolument les mêmes choses. Bon alors qu'est-ce que ça fait Ça fait traiter un avec une capacité de 2. Donc en fait ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir retirer en fait un pion de blessure à, à, à une unité. Alors, il faut que l'unité, elle, euh, elle soit à portée, hein, à portée 1, donc en l'occurrence assez court. Et puis, il faut qu'elle soit, en fait, euh, en ligne de vue. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la, la, la figurine en ligne de vue. Euh, par contre, vous pouvez le faire deux fois, parce que vous avez une capacité de deux, donc vous pouvez récupérer euh, deux pions, euh, deux, pions euh, deux, deux, deux, deux blessures. Euh, c'est intéressant, c'est la limite. Euh, là où je trouve un peu bizarre, c'est que c'est exactement la même définition pour l'Empire et pour, euh, pour les rebelles. Côté miroir, il n'y a pas de problème. Pourquoi payer 19 et 18 Pourquoi on paye plus cher l'empire et pas le rebelle Moi, j'ai un petit peu de mal parce que ce sont des personnages non combattants. Donc là, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire le fait que vous rajoutez une figurine et qu'elle va participer au combat. Et eh bien là, celle-ci, elle participe pas au combat. C'est vraiment du personnage non combattant. Euh, donc, ça n'apporte rien euh, au niveau euh, de votre côté offensif. Donc voilà, euh, ça, euh, ça, euh, je, trouve ça euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu, un petit peu limite. Euh, pour information, ces figurines-là, elles ne peuvent subir des dégâts qu'à la fin, que lorsque toutes les troupes ont été détruites. Hein, Puisqu'on peut se demander comment elles font pour esquiver, comment elles font pour, euh, pour, euh, pour pouvoir se défendre. Elles vont se défendre au même titre que les autres. Par contre, elles ne peuvent être ciblées qu'à la fin, c'est-à-dire que lorsque toutes les, les, les figurines ont été, euh, ont été détruites. Donc ça, c'est quand même euh, à signaler. Sinon, eh ben, on va également retrouver le druide Astromech, hein, donc le R4 et le R5 l'empire et pour les rebelles hein, le r4 pour l'empire le r5 pour les rebelles là aussi on va payer 8 points pour les rebelles et puis 9 pour l'empire donc on paye pas pareil mais voilà on paye un peu plus cher et on a exactement les mêmes effets Ce sont deux cartes de non combattants également et puis par contre ben, l'intérêt c'est de pouvoir placer un pion de blessure sur cette carte pour en fait retirer soit un pion de blessure ok soit un pion ionique intéressant, ou un dégât de véhicule, très intéressant, très intéressant, euh, et puis ben, vous pouvez le faire, vous pouvez capitaliser deux pions, euh, très très très intéressant, je trouve que de ce paquet c'est ce qui m'intéresse le plus, même si pouvoir soigner les personnages c'est intéressant, mais on avait des steam packs qui nous permettaient de tenir un tour de plus avant de, avant de mourir, euh, là on a enfin quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est la possibilité de réparer euh, ces, euh, ces, euh, ces machines, son bipode, son speeder, euh, enfin voilà, euh, ou son canon, euh, son canon haillon. Euh, Donc ça, c'est intéressant euh, parce que la plupart du temps, rappelez-vous, hein, quand vous subissez un dégât sur le, sur le véhicule, il est tiré au hasard. Et vous choisissez peut-être pas forcément ce qui va vous tomber sur le coin de la tête. Et ça, c'est vraiment dommage parce que bon, ça peut vous priver d un, d un, du canon, hein, de l'arme. Ça peut vous priver euh, au niveau du mouvement et puis euh, vous vous handicaper de ce côté-là. Donc, c'est vraiment, vraiment très très chiant. Et puis, quand ça vous arrive, ben, euh, voilà c'est un peu casse-couille, il faut reconnaître. Et bien là, comme vous allez pouvoir retirer un pion de dégâts, il ben, n'y a rien de spécifique. Donc, vous pouvez choisir et puis ben, vous allez pouvoir un petit peu contrecarrer euh, le sort. Je trouve ça, je trouve ça assez, assez sympa. Dans les deux cartes, on va retrouver euh, la présence imposante et euh, les données de reconnaissance. Donc ça, c'est des cartes qu'on connaît déjà. Hein. Euh, euh, bon, la présence imposante, elle coûte 10. Hein. Quand vous donnez un ordre, vous pouvez le donner à portée 4. J'ai jamais cru, moi, à cette carte-là parce que euh, euh, ça termine toujours en bataille, ça termine toujours sur un objectif, ça termine toujours... Euh, on est rarement, rarement éloigné comme ça euh, de ces troupes jusqu'à une portée de carte. Alors d'accord, hein, il y a des speeders, euh, toutes ces choses-là hein, qui peuvent partir très, très loin. Mais la plupart du temps, ils ont relais de communication et donc euh, ils, peuvent, ils peuvent recevoir des ordres. Donc bon, moi, cette carte-là, je m'en suis jamais servi. Donnée de reconnaissance, vous gagnez euh, éclaireur 1. Donc après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse, euh, à vitesse 1. Ça par contre, ça vaut que 2. Et ça vous permet après votre déplacement de vous repositionner. C'est toujours assez intéressant de l'avoir et de pouvoir en, en fait le, aller, le, aller le mettre. En plus là, vous allez pouvoir le mettre sur deux personnages qui sont qui sont plutôt intéressants, qui sont seuls, donc qui peuvent se repositionner, peuvent se repositionner vis-à-vis d'un objectif. Donc euh, voilà, ça c'est c'est à mon avis assez sympa. Puis ça coûte ça coûte rien du tout. Allez, on va faire une petite pause euh, dans cette présentation et on va faire une petite pause pour gagner la première boîte. Et la première boîte, ce sera de gagner la boîte de l'Empire. Donc, euh, Alors, après, vous restez, hein, les impériaux, vous vous barrez pas, hein, ce, serait, ce serait pas cool. Euh, je vais vous poser une question pendant euh, cette première euh, YouTube et puis, et ben, vous êtes en chat à côté et normalement, ben, moi, je suis présent au chat également, donc je vais regarder qui d'entre vous ben, répondra euh, euh, le premier dans le chat, hein, le plus vite, le plus rapide, et puis, euh, et puis ben, euh, celui qui gagne, ben, il me contactera en MP, et puis on fera, on fera comme d'habitude. Allez, j'espère que vous êtes prêts, euh, on se calme, calmez-vous peut-être un petit peu euh, dans, les, euh, dans les commentaires, que je ne peux pas suivre parce que là, moi, ce pierre-haut-là n'est pas, pas en live. Je vous pose donc la question. Donc là, c'est pour ceux qui sont intéressés par euh, la boîte euh, des Impériaux. La question est la suivante. Lorsque j'ai, au début de la vidéo, présenté les figurines des Impériaux, j'ai dit que sur les quatre, il y en avait un que j'appréciais particulièrement, que je trouvais euh, vraiment, vraiment sympa. Eh bien, dites-moi lequel. Je vous laisse un petit peu de temps. Là, normalement, j'imagine que... Euh, L'autre, Pierre Haut, est en train de se, de se débattre dans les commentaires. Allez, on poursuit la présentation euh, des spécialistes. Et puis, en fin de vidéo, on fera la question pour les rebelles. On poursuit. On va regarder ensemble les cartes d'ordre, en fait, hein, qui, qui vous sont proposées avec donc ces deux, ces deux personnages. Euh, elles, sont, elles sont plutôt, plutôt intéressantes. Hein. Alors, c'est vrai que c'est des personnages qu'on paye 50, mais on les paye 50... Euh, pas spécialement pour avoir observation ou inspiration hein, je pense pas que ce soit ça l'intérêt on les paye 50 pour avoir, euh, pour avoir ces cartes là qui euh, vous allez voir vous permettent d'avoir euh, une certaine diversité de jeu. Euh, côté rebelle on va commencer par là avec saboteur de communication donc on active une unité euh, de force spéciale ou agent d'accord donc force spéciale hein, euh, assez intéressant rebelle uniquement votre adversaire doit donner un ordre à une unité euh, de moins que euh, ce qui est indiqué sur la carte euh, de commandement, jusqu'à un minimum de 1. Alors ça, c'est vachement sympa, mais ça nécessite une certaine expérience de jeu. Ça nécessite le fait que vous ayez euh, la capacité d'avoir une certaine lecture, en fait, sur ce qu'est en train de faire euh, la personne en face de vous. Vous avez vu, enfin vous imaginez, vous savez parce que vous voyez les, les, les figurines qui sont sur la table, vous savez quelles sont les cartes d'ordre qu'il est susceptible d'avoir dans la main. Et donc, vous allez détecter quelle est la carte qui risque d'activer le plus de troupes, euh, ou qui, par exemple, active Dark Vador et puis une troupe à côté. Hein. Et, euh, et du coup, en jouant cette carte-là, eh ben, vous allez, vous allez euh, comment dire, le rendre orphelin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que Vador qui s'active et pas la troupe qui va avec, par exemple. Alors, il faut savoir la jouer au bon moment. Hein. Euh, ça, c'est un petit peu la difficulté. Euh, il faut être capable de dire, bah, il va sans aucun doute me sortir cette carte-là. Donc, moi, je vais les sortir celle ci Comme ça, je vais l'amputer de, de, de, de la moitié de, de, de sa capacité. Donc ça, enfin, pas de la moitié, mais d'une unité en moins. Donc ça, c'est sympa. C'est subtil. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, à mon avis, bien, bien maîtriser le jeu pour pouvoir jouer une carte comme ça. Euh, côté euh, côté euh, Empire, euh, pour un point, cette fois-ci, on va avoir surveillance secrète. Donc surveillance secrète, elle va également euh, activer une unité de force spéciale et agent. Miroir, mon grand miroir. C'est dommage, hein moi je trouve qu'il y a d'autres moyens de, de, de, de faire des... Enfin, ça serait mieux qu'il y ait de vraies, vraies différences que ce soit que des dés, mais bon, c'est pas grave. Donc un uniquement. Euh, regardez jusqu'à deux cartes de commandement prises au hasard euh, dans la main d'un adversaire. Voilà, donc ça, ça vous permet ben, de, de, de voir à peu près ce qui va, ce qui va, ce qui va se passer. Euh, au niveau de la capacité 2, donc pour les rebelles, on a la roue tourne, deux unités de soutien et puis lourd. Chaque unité de soutien alliée, et unité lourde alliée gagne Inspiration 2. Donc ça, euh, voilà, c'est pratique, ça vous permet quand même de retirer euh, des pions de stress. Euh, si vous commencez à être un peu limite de ce côté-là, mais que vous, pouvez, vous voulez quand même pouvoir envoyer vos troupes euh, au combat, euh, et puis ne pas subir en fait les désagréments de tout ça, et eh ben, euh, eh ben cette Inspiration 2, elle peut, elle peut vous, faciliter, vous faciliter la vie. Côté empire, on va avoir repéré hein, pour, pour une valeur de 2. Donc deux unités de soutien ou lourd. Je la trouve un petit peu plus sympa. Après qu'une unité de soutien ou lourd alliée a effectué une attaque contre une unité dotée d'un pion d'ordre face visible, remélanger ce pion dans sa réserve d'ordre. Donc ça, l'avantage, il est, il, est, il est très simple. Euh, bah, si le gars euh, s'est mis en fait, des pions d'ordre euh, sur ses troupes, c'est qu'il a un plan, hein, d'accord C'est qu'il veut d'abord avoir la possibilité de maîtriser la façon dont il va activer euh, les troupes. Et si vous, ben, vous avez attaqué en fait une de ces factions-là, hein, une de ces factions qui avait un pion face visible, et bien en fait, vous lui dites, mon gars, tu le remets dans ta pioche, et puis son activation redevient euh, aléatoire. Donc voilà, ça déstabilise un petit peu les plans de l'adversaire. S'il a de la chance, ça n'impacte pas beaucoup. S'il n'en a pas, il se retrouve vraiment euh, à devoir essayer de, ben, euh, sous le couvert du hasard, repiocher ce pion euh, dans sa pile pour pouvoir, euh, pour pouvoir jouer et donc pour pouvoir euh, installer le plan et, et l'ordre d'activation qu'il avait, qu avait à l'esprit. Donc, je trouve que voilà, elle est, elle est, elle est marrante aussi. Alors, c'est des cartes qui sont spécialiste voilà hein. c'est vraiment des cartes qui sont subtiles hein. il faut euh, il faut voir il faut comprendre le bon euh, le bon timing pour jouer des cartes comme ça euh, il faut euh, euh, en même temps le jeu commence à gagner en maturité et donc il faut commencer à voir loin pour euh, pour avoir ce genre euh, ce, ce genre de ce genre de, de, de spécialiste avec vous et, et, et jouer ce genre de cartes euh, dernière dernière carte d'ordre de, on va avoir euh, tir de couverture donc pour les euh, pour les rebelles trois unités de troupiers 3 unités de troupiers, je trouve que c'est quand même beaucoup, ça fait, ça, ça, ça permet quand même de, de bien, bien définir ce que vous voulez faire pendant ce tour, et après qu'une unité de troupiers allié a effectué une attaque à distance une autre unité alliée à portée 1-2 peut gagner un pion d'esquive, donc ça c'est toujours ça de gagner c'est une carte défensive mais euh, voilà, vous en êtes au stade où vous tirez euh, de loin, bon, après dans Star Wars on tire toujours, donc il euh, y a toujours un moment où on tire, euh, mais euh, voilà gagner un pion d'esquive c'est toujours, toujours, ça, toujours ça de gratuit, et puis tir coordonné pour, pour l'Empire ben, 3 unités de troupiers impériaux uniquement euh, après qu'une unité de troupiers alliés a dépensé un pion de visée cette fois-ci une autre unité alliée à portée 1-2 peut gagner un pion de visée. Eh bien, voilà, là c'est classique. Hein. Vous êtes un petit peu plus dangereux sur votre attaque. C'est l'Empire, c'est normal. Voilà, on arrive euh, donc à la fin hein, de, cette, de cette vidéo de présentation sur, sur les spécialistes. Bon bah je félicite celui qui a gagné euh, euh, la, boîte, euh, la boîte impériale. Maintenant, voilà, on va. J'espère que tous les impériaux ne sont pas barrés. On va, on va faire le tirage au sort pour gagner les spécialistes rebelles cette fois-ci. Euh, allez, question un petit peu pareille, euh, pas vraiment, mais bon, on va voir. Euh, donc là, calmez-vous dans les échanges hein, pour pouvoir vous laisser de la place euh, pour répondre. Et puis, euh, puis c'est parti. La question, elle est très simple. Là aussi, au début de la vidéo, lorsque j'ai présenté euh, le jeu... Euh, « J'ai dit qu'il y a... J'ai fait référence à un autre jeu de l'univers Star Wars. Eh bien, dites-moi lequel dans les commentaires. Le premier qui l'écrit aura gagné cette boîte. » Voilà, j'imagine que c'est déjà écrit. Euh, quoi qu'il en soit, je félicite le gagnant. N'hésite pas à me contacter en MP pour, pour recevoir ça chez toi. Et si tu es accoutumé de Facebook, tu sais que je tiens toujours mes promesses. Voilà la conclusion. Sur ces spécialistes, qu'est-ce que moi euh, j'en pense en fait euh, de ces spécialistes euh, Star Wars ben, finalement, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que on s'attendait pas à ça, on s'attendait à une nouvelle section, je pense, tous. Ben moi, en tout cas, le premier, je m'attendais à une nouvelle section, et en fait, c'est pas du tout ça euh, qui est sorti, c'est pas du tout ça qui a été proposé, euh, surtout en fait, avec euh, des personnages qu'on peut comme ça, saupoudrer, j'ai envie de dire, hein, saupoudrer dans, dans, dans son empire, dans son, dans son escouade, dans son, dans son armada. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment top, je trouve, parce que euh, on savait jamais vraiment quoi faire en fait de ce personnage qu'on pouvait rajouter. C'est vrai qu'on se le rajoutait parce que ça rajoutait un dé. Mais là, c'est nettement plus subtil. quoi. Ça vous permet vraiment de vous soigner, ça vous permet de vous réparer, ça vous permet d'avoir plus de courage, ça vous permet de, de, de, de plus vous, vous éloigner hein, euh, euh, avec, avec ce relais de communication. Donc voilà, ça rajoute encore de la subtilité. C'est vraiment vers ça que tend hein, Star Wars Légion. C'est un petit peu plus de subtilité. C'est quand même des figurines qui euh, sont plutôt à orienter vers des joueurs qui commencent à être expérimentés, mais c'est normal. Le jeu gagne en maturité et donc bah, c'est normal que l'on propose euh, aux joueurs qui ont de la maturité bah, des, des possibilités de, de jeu différents. Alors après, il euh, y a les deux cartes hein, des personnages que vous pouvez jouer indépendamment. Euh, bah, ça, c'est toujours intéressant d'avoir une activation supplémentaire, même si c'est que un personnage. Même si ce personnage-là est plutôt fragile, c'est quand même un personnage qui peut foncer sur un objectif pour le prendre. C'est quand même un personnage qui va apporter de l'inspiration. Et puis, c'est un personnage qui va apporter des cartes d'ordre dont on a vu également qu'elles étaient assez compliquées à jouer. J'aime pas le terme compliqué, mais qui sont assez subtiles à jouer. Voilà, quoi qu'il en soit, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et puis à féliciter les deux gagnants qui vont avoir la satisfaction de dire « Chéri, ce soir j'ai gagné une boîte, tu ne seras pas obligé de me la payer celle-ci. <rire> » Allez, c'est savez tous de quoi je veux parler. Je vous souhaite une bonne suite, un bon week-end. Et puis je vous dis la semaine prochaine, on va se voir, je pense. Je vais faire un live et on va parler des nouveautés Star Wars. On parlera du char, on parlera de boss, on parlera de Krenik, on parlera de chinerso et puis j'aurai peut-être un invité s'il si, euh, trouve de la disponibilité. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon week-end